j'aime mais au lieu pour le fait mais sans consentement M'prefere je chercher de mon sauter pour me pour le tout grillé parce que moi même faut ouais est-ce que chef police là a kran vraiment pour pas décorer commissaire Xavier après ça le saute fait dans Thomasin je dis a fait exactement Dès l'année, depuis 5 policiers étaient mouru en dedans village de Dieu. L'année qui saute passée à la, oui, chef de police la France LB, décoré karl Henri Boucher comme meilleur policier dans la police. Sans que, yo n'y pas de explication de ce qui t'es passé dans village, ni inspection générale, pas chambre en sanction contre les gens qui t'es responsable de Ça, qui la cause, 5 familles jusqu'à présent avec blonanger peuple haïtien. Mais question qui pose, est-ce que pour décorer dans la police, c'est cinq policier pareil ou pour tout Mesdames, mademoiselles et messieurs, là où choisi vivre en grand monde de verre, ou mettre tes tonnes, chège pour trempe, ba ou manje. Ou gen pou kay papa mon dieu, ou ap seisi ou se pomme pour ri ou ap, ap manje. Ay, ay, ay, malè de demon, m'dou eh bien, ministre affaires étrangères pays bas, Masla a annoncé, gagner deux pays en Afrique qui souhaitaient venir aider pays d'Haïti combattre l'insécurité. Mais question qu'a posé, est-ce que deux pays ça yo, yo pas gagner maladie Ebola, ensemble avec la fièvre dingue? Et si des maladies ça yo, ta pour dans pays d'Haïti, mon cher, yo pire de passer choléra? Qui ça n'a fait? non, ma ché pas sans souper, mbral bon détail. Moi invité ou gale chez ou chita, fou cause et faut pas ou rentrer la caillou, c'est yon plaisir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 Nous avons eu une chance de présenter un petit compte ailleurs. Et compte ça qui c'était, grande construit un pont, celle lui-même qui a passé sous lui. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté, réponse-là, c'est fil à rien. Un petit cric-crac pour nous compte nous avons Moins 6e, moins de 2. Moins de 2. Si moins de 2. Moins Nous avons 6 g moins de 2 moins cuis deux moins manger deux combien c'est pas hésiter à quitter éléments de réponse pas là dans non commentaire là ça fait nous plaisir en pile en pile à chaque fois nous regarder vidéo ça de l'oculé n'agisse m'a posé tête moins question qui comptait nous décider aller ensemble avec pays ça qui l'espoir nous bailler si petit derrière yo qui l'a pas prendre pour responsabilité yo qui est vraiment capable de camper pour dire, il est grand monde. Qui est vraiment connu pour c'est ça, c'est pour y'a lié. Pas de pièces qui viennent mettre dehors. Et pas de pièces qui viennent passer au l'autre sous Mesdames, mademoiselles et messieurs, cette risse c'est grave. L'on a gardé pour kai papa bon Dieu. Et puis, tout plaisir, c'est chercher pom pourri pour a manger parce que ou décidez pas faire effort pour lever pour monter pied pour aller chercher bon pomme nan. mais c'est ça qu'un bas pied qui saute tomber pour rien ou manger ou lever tout si paie ou chercher. tandis que mes pieds pomme devant juste font effort juste souke corps seulement monter pour aller pomme. en l'air ou pas décider faire ça ou c'est trop de travail pour ou à poser tête ou question, si mon thème tombe, préfère m'a mangé pomme pourria, pourries, et mes ça patouillots là en patou gresso. Mais c'est quoi l'histoire, peu pas S'ak patouille, yo, en ou continue à manger mal porté, ou continue à foure fatra dans avant tout, ou continuer à commander fatra, mettre dans tripou, ou mettre des tonnes, même si chaque jour, dit, ki qui boutouille ici, fol gros son bef, la privé grosse se bef, la, la fiel ou quand même. Mesdames, mademoiselles et messieurs, à toi pour Majolamé, à Campel déclaré, dans deux semaines seulement. N'a le pays, n'a mette fin à des ordres. Pièce yes, moun pa tchéke pou li. Pièce yes, moun pa tchéke pou li. Mais c'est ça fou, dans deux semaines, n'a fini ensemble avec insécurité. Ce n'est pas n'importe qui qui dit. Ce n'est pas un politicien tant que sénateur, sénateur Yuri la tortue. Ce n'est pas un politicien tant que Moïse Jean-Charles. Ce n'est pas un politicien Benoît qui fait déclaration, mais c'est un responsable, c'est un personnage, un monde capable de qui passe toute ville dans le dossier sécurité, qui fait déclaration. Dans deux semaines seulement, deux, pas ici. Dans deux semaines seulement, il y a fait des ordres. Combien yon Chada sont un Combien de véhicules se so coûtait? Juste banou bon matériel et puis nous-mêmes n'a fait ça nous gain pour nous faire. Fè. Nous fermés sous ça. Nous pas chier sous ça. Mais nous tout croiser pied nous. N'a yon l'autre pays qui prend soldat d'all. Qui zam, Kap mette bot nan pie ou kap équipe yo, mette yo nou avion, pimpe yo nan pour aller pou altouye gang pou nou. Tade bien oui. Mais sécurité a devan nou. Mais moun ki dil kapab la, nou refuse. itilize resous nou genye, tandis que nous ap ton sa kap soti l'autre kote ya, sans ke ou pa konne kile la prive. Moun ki devan ou nan, ou refuze travaille ensemble avec tandis que vous avez tant de gens ou pas ciel, si c'est un si balan-belle qui pour le monter, pour venir résoudre le problème. C'est ça que Femme dit par Boricite, Moun qui sans colonne vertébrale, pas Dieu a fait révolution. Pour qui ça Moun qui tout jour n'est qu'à parler de corruption, qui sans colonne vertébrale, pas qu'à changer système parce que s'il s'est responsable yon boîte s'il connaît série de moun c'est longue ou mettre 5 gouttes là avez gen capacité pour disparaître 5 gouttes là dans quelques secondes eh bien qui ça m'a fait m'a venu ensemble avec diverses caméras m'a installé dans espace là pour me contrôler qui doit être long à plever 5 gouttes là Au lui fait ça ou qui dit directeur Intel pas d'accord mais pas prier pour corruption. Pas manifester contre corruption. Parce que ou comme solution, oven, on connaît ça pour faire, ou rete ou a perdre temps. Ou rete ou c'est l'international qui pour venir pour sanctionner un homme qui a volé l'argent dans l'ONA. Tandis que ou une solution en amont. Pas passer monde en bêtise. Mon capable vivre de corruption en tout. Mon pas que vous moi combattre corruption. Parce que si vous avez combattu, vous avez agi en tant que solutionné, en tant que leader, vous avez joué une solution pour finir ensemble avec le dossier. Vous avez solutionné, vous avez l'idée, le peuple haïtien, eh bien, vous avez sur sous gagné mais vous les pas sur sous sal pour aller jouer, ni aide voisin. Mais c'est salgé la ont l'a essayé, garder notre travail, li, formel de formel, pour le joindre, une solution ensemble avec elle. La bataille avec salgé pour le déplacer. Dans la route, il le bras, mais il pas prêt camper sous place pour l'attendre. Mesdames, mademoiselles et messieurs, après ma joie, fait déclaration ça, quelques mois après ou pral gagner, eh bien tout ministère qui pral chita ensemble, qui s'y une résolution, pour demander intervention militaire. Moune sa yo kap tire si bal, moun sa yo est-ce que c'est dans ciel, yon pran formation? Non. Est-ce que c'est en balan, mais ka il s'y fait pran formation? Non. Est-ce que c'est des enjoyés? Non. Est-ce que c'est des démons yon yon yon? Non. c'est y a des gens qui ont gagné 100 de la vie. Si de même, messieurs, dames, nous avons qui fait partie de l'armée, mea, avons 100 de leur vie. Et nous avons pris formation. Pour qui ça nous refuse d'utiliser Pour qui ça nous refuser de matériel qui sont nécessaire pour qu'ils soient capables de travailler Si on dit dans deux semaines, on essaie pour nous qui ça est capable de faire baga comme ça Eh bien faut ou comprenne les que ou gagnez bon manger la kayou, ou refuse et c'est pas voisin à leur besoin qui tout paraît ou metton. il y a beau poison quand même y a pé ou quand même y a ou quand même donc ne aimez tout paraît ou mettre et te tannes, ba ou on bagay ou a prennent si ma flan ga kan mèm ka moun. Parce que qui te mèk yon bagay, soulevé yon mate, ou gen yon rechoua, ou gen chabon, ou gen allumette la, ou gen dzurya, ou gen poire, ou gen tout bagay ki pou fe manje. Mais ou et wop tan pou chita pou fe manje ya? parce que ou gen ta pren sent manje kay voisinay au lieu pou fè pour la oui, ou levé ou ale kay voisin nan y a ba ou mo manje pou manje ou pa deside cuite la caillou ou pa deside utiliser sorghin pou pase grand goût, ou pa deside souffrir pendant yon ti pou ke manje a kapab cuite ou batay pou pour joun yon ki tout pari. pandan rive kay voisin nan ou chita w ap ou pa kon ki salab disou di sou pandan nan kizin ou pa kon ki salab mette nan manje ya. Ça qui arrive voisine, ça qui dégage elle qui fait manger, c'est seulement yon ti mamie durie l'iterete. T'en bien? C'est seulement ti mamie durie l'iterete pour te cuit. Mais, li connaît la kayou gonti sac. Pendant ou vin chita ou vin mange ti mamie l'ansam avèl. Eh bien, qui ça le fait? Comme étant donné refuse de cuit manger la kayou, eh bien, l'ba on ti kal. Si kaliba ou après ça, on gros de faut de de l'eau. Si grenzi ou manger, ou la gueule dans mitan temps de l'eau, eh bien, c'est comme si son tempête qui vient en vent. L'on déplace, quitter la caille, ou rentre la kayou, ou fatigué, vent ou formal, ou à le coucher. Pas oublier. Voici, c'est seulement ça le territoire, il de l'autre pour demain matin. Eh bien, demain matin, bonnet. Les ou à dans la ai même la pas de la ou pas ou pas de la de voisins ne m'a dit Ou mal, ce qui passé. passer. Si vous êtes capable de jouer le monde peut aider, les voisins ne bien. dit qu'il y a des Mm. Bon mon fonjan pou mou yon ti pot pou la chercher solution pour vendre faire mal la pou mais c'est où que tu refusé faire manger pour manger Et puis nan chercher solution pour vendre faire mal pou la vie ti te, et puis lè est la caillou pas oublier il pas la sac il fait oh oh manjé, m ap en tib... en ou manger m'a ti manger pour oui merci parce que mon dorté trop doux ou t'es refusé faire manger la caillou pour manger eh bien, qui ça qui prend le passé? Pendant le mette si mamie dit rien, mami il y a trois mamis qui ont fait la la kaili. lui, ou qui a eu de est-ce que c'est cinq bouteilles, est-ce que c'est quatre bouteilles il la gang, retour retour a eu de la gang, la gang, il a eu de la de a pas penser la gaspiller couraille li pour grand pas penser la déplacer quitter activité pour venir d'eau pour grand ici, Ou faire des si quand même leur refuser prendre responsabilité ou leur refuser souffrir pendant yon ti pour résoudre yon problème et bien mesdames mademoiselles et messieurs soldats sa yon nouge qui la qui prend formation dans divers lot pays mais malheureusement nous quitter un côté pendant temps Canada ensemble avec les États-Unis. Cap vinn bon nous sécurité. Canada a vinn il débarqué, gardez nous le règles soleil il y en l'air parce que pays pas la faire frette, gardez nous bon petit soleil visiter les oiseaux puis fiou puis rentrer la caille. Mais qu'on y a sous l'en mer, il a fait la pêche. Après ça chef là me dit, yo pas capacité. Tandis que ou gayoun la caille qui dit bon matériel dans deux semaines. Moun sa yo kap vini, kap vin met sécurité pou, ou pa paye yo? Ou pa yo? Mais sak fait, ou pa ka bayi salakay ou yo matériel. Si se kay moun walman de yo, ta de bien? si se kay moun walman de yo, ki dou yo pap van ou yon façon pou ko pa indépendant, koupe pe fa avec moun sa yo? Di moun yo, en bien, zami tay la, ankapel la. Parce que je zami ou gade gros se pa ou, gros pays pays gade pa la la, pou la pa suis pou pa vle je ne ou vle pou ça, eh pou eh moi? ma kon ça, pour compte moi pour comme ça. Je ne suis pou pour ça, je ne pou pas pou ça, je moun, suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça, pas les sa, ma débat, les sa, ma konne, mon baton nan mime, bien, ma baton, en même temps, ma batte vakabon ensemble avec baton, pour yon façon pour yon le pays, ma konne comme embral serebou en an douane, comme embral veye corrompu pour yon pas rentre les zam à bal. Mais si ou di ou se amis, et puis, nos situation qui difficile, ou di mou pas capable pendant ou passez se la bêtise et puis l'aime dit me acheter du matériel ou quand kwa ou pas vendre moi et bien mal m'a l'autre côté parce que l'argent même moi pour m'acheter côté mais malheureusement peuple haïtien nous pas ge moun qui ge caractère nous pas ge moun qui capable décider nous pas ge moun qui capable négocier son paquet de bonne vicieux parce que nous mêmes nous choisit vivre dans salte ya, et bien c'est normal pour fatra monter juste dans tête pays comme ça et bien qu'il y a là les fatra monter rote ça pas oublier depuis depuis le fatra, monte wote sa pa Depi gen pil fatra et bien c'est mouche avec pralkale. le caler et bien ça ouais qu'il y a depuis on prend nous touiller nous lager sous pile fatra mouche voilà faut comprendre réalité depuis le Apparaître dans l'aéroport où c'est l'ouverture, Les faciles facile pour comprendre, peuple haïtien, comment l'esprit nation est, comment la mentalité comment y fonctionne, qui est ce qui est dans tête pays, qui est qui est réfléchi pour comment il vit, comment il fonctionne, qui sait plus parler pendant journée. Ou pas, ouais, mouche toujours, ouais, fais l'amour sous Fatra. Malgré bagala difficile, difficile, nous ne chita pour nous réfléchir, pour nous sortir tête. Mais nous avons fait l'amour, nous avons goûté pour Nègre, nous nou. N'ap bataillé, nous avons fait Cray, nous avons fait tout sak, Donc, frère, se bien-aimé jour et fait exactement deux l'année, depuis que cinq policiers étaient morts en dedans, village des dieux. Commandant Xavier fait un travail extraordinaire. Et nous mêmes pas Borisite n'a posé question. Et nous mêmes pas Borisite n'a prêté gardé. j'ai nous pas fermé du tout pour nous, est-ce que chef police là papé, si pas décoré soldat ça. S'il pas ta décoré eh et bien n'a fini par comprendre pour y décorer ou dans la police. Faut que c'est Saint Claude pour tuer, faut que c'est Saint Claude pour bail. Et c'est c'est qu'on s'a dit on aille. Qu'est-ce qu'a passé peuple haïtien? Qui t'aime expliquer Nan 11 mars, chef police la à l'époque, Léon Charles, réunit toutes gros responsables hauts états major, pour bien dire. Et puis, il faire opération. Et puis, il a le relais Carl Henri Boucher. Le même qui bon, non sa qui a fait ensemble avec cartographie. Pour faire plein village là, Pour dire, mais comment village? Est, qui compte village là? Mais côté passé. Mais, mais qui bas basse mais qui côté qui qu'à frapper, Mais qui côté qui avant poste, Mais qui côté bon est qui Mais qui kote qui gang yoye? Et bien, après le fin baye est qui yo qui est qui bien aimé. Na demain est qui est pour est chef est qui li opération Et bien parce que c'est bien aimé dans 12 c'est retenu retenu sur tout réseau social yo. voice vine, jouen amway, amway, secou, secou. Renfou, renfou, a vinn moun en moue se kou, se kou, c'est coup renforcement de renfort bagay la compliqué pour nous se c'est se garder. bon di ab dans sous tête chat moun aboule, boulet y a traîné cadavre policier, tout monde se ça mm, mm, mm. qui a passé comme ça opération ça t'est faite te ge plusieurs responsable. ou te gagne commandant commandant Rival lui-même qui t'a passé troupe capable d'entrer dans village la Lord ou gagne Karl Henri Boucher lui-même et plan nan men et gagne un autre technicien lui-même qui ensemble avec drone sous tête ministère commerce qui a dit mais ça ouais mais ça qui passe, et puis la pas ensemble avec Carl Henri Boucher pour dire, mais ça passe. Et puis, quand lui même relé. chef opération pour le dire, mais ça passe. C'est un appel qui a passé, peuple haïtien. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, après que cinq policiers ont mourir, l'inspection générale a prêt à mettre Henri Boucher dans l'isolement. Repression politique, elle fait qu'elle libère sans que pas de décision qui prend. Pas de décision qui prend. Donc jusqu'à présent, la famille ça policiers a souffert. Les gens qui sont responsables de l'opération, pas de gens qui sont vous continuez là, yo vivre. y a avez des étoiles dans le ciel. On dirait c'est dans le ciel, les étoiles sont tombées. Vous avez des étoiles dans le ciel. Je ne sais pas. Mais, le grade augmenter. Ça fait un pile de mal pour vous regarder comment le chef de police, Franck Selbe, a décoré Henri Boucher après ça que vous fini passé le 12 mars. Et jusqu'à présent, pas jamais une explication qui baille. Et dans le moment où ça t'est passé, peuple haïtien. ici, un dossier All Black qui t'a parlé, jusqu'à présent, nous pas jambes de nouvelles comme ça. Et espérons c'était chaud dans dossier All Black pour Léon Charles, ni tout Léon Charles pas jamais de explication de dossier All Black là. C'est reten, reten pas tant des bagay comme ça. Mais, si chef la vini li vini décoré. Mon capable di chef la te fait partie si de moun qui t'a manifesté. Eh bien moun sa yo pas capable fòyé président met ensemble avec chef police voyé policier yo à la boucherie mais moun ki te responsable qui Ki sa nou di ensemble Qui yo? Ki fait, qui Ki décision institution prend compte qui décision la justice prend compte et nous, capables de voir les même nos films, les opérations nous avons opération, faites dans notre pays, si tout le monde qui mourut, et bien monde qui est passé l'ordre, monde qui est souterrain, il retourner retourné, là, et bien, on va cacher pas de quantité questions, il n'y si les bagay qui ki fait, ki qui supposé, ou ka saisi, les gens qui sont sous qui sont dans une situation, qui sont difficile après ça, ils prennent prison pour toute vill, la ville, après action, qui sauver le pays. Je n'ai pas besoin de vous encore. Mais dans le pays d'Haïti, c'est politique qui fait. Donc cinq policiers ont mouru pour pou raison politique. Parce que jusqu'à présent, nous ne jamais pas entendre un tel te sanctionné pour être il à telle responsabilité, il pas prendre responsabilité. Un tel te sanctionné, mais pour qui ça? Donc, tout le monde est vivre. 5 policiers mourir à coucher, nous ne pouvons pas prendre une nouvelle, ni nous ne pouvons pas chercher un cadavre. Donc, en récompense, c'est garder un chef de police vinil, le de la qui te genou le cité comme youn responsable là cinq policiers ça yon en dedans village Kounya y a question qu'a pose, est-ce que pour yon décoré ou ces policiers pour y'a? donc moi-même après action ça moi ouais commandant Xavier fin fait dans Ma prête avec Jem Kale pour moi est-ce que yon pas décoré commandant et maintenant, mademoiselles et messieurs, capable de rappeler où quand chalet, messieurs qui n'ont pouvoir actuel. yo, bails à l'époque. quantité manifestation que t'es faite, je fantôme 609, que marché, boulet casé, nous pral chercher corps policiers jusqu'à présent. pas contre, si yo t'es jolie, national national tête droite, Yannick Joseph, etc. Mais m'te capable de dire après yon action comme ça, comment t'as donné? Yo t'as dit où? chef avant li pas pa rien le café li diviser la police li écraser la police au moins les nouveaux chefs la vini ou te capable di gon opération que fait nan village jusqu'à moment m'a parlé ensemble avec ou là depuis les français le bérivé dans tête police là malgré quantité des gars nèg village grand si bo fait quand c'était Mounio Touye, façon de ransonner Mounio Touye, eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, pour que je ne me coup de balle qui fait dans le village. Mais, monsieur Sayo, qui l'a actuellement capable de rappeler, M. André Michel, ancien sénateur Yuri, Stephen Benoît, Moun Sayo qui était gros chorisme des capables din opposition ça que d'ici 2 3 semaines y mis sécurité y fini finir kidnapping ça que yop yo pral mettre sécurité sous toute forme ça qui tes pas capable mais yop capable donc si que cinq policiers mouri ou dit l'autre la retirer kol ou capable mettre sécurité donc c'est que ou genk les village là Nèg sa yo ka fe la pli e le botan, se ou même ki mette yo la. Est-ce que kou pren bagay yo? Donc, jounè jodia, est-ce que ouayo tellement focus sou moun sa yo? Yo pa même checké pou yo. Frèze se so bien-aime, ou rappelou we'll de déclaration sa, anoutande ensam. Sou nèg, pa ka moujou prouve moun diya, et vous démocrati, comme si madame de la présidente, vous êtes eu pour le compte. Pour le compte, vous êtes eu. Mais alors, voit, sous du du problème, c'est-à-dire que tu dis clé du, du est-ce que tu dis es la clé du village <rire> Sous du du problème, avec qui ça, dans les... de... Donc, on solution que nous C'est de pouvoir, on problème. va quoi, du problème, qu'on pouvoir. on c'est tout le comme pour vous, comme a dit pour vous, il dit vous, vous, vous, dit vous, dit vous, vous, un vous, vous, vous, nous je pas de faire ça. Je dois comprendre que je suis en train de ça. Je des gens je suis en train de nous. pas nous. Je ne sais il à en nous n'avons suite à ensemble. pas de Même si la une entente. en la haine, c'est la discorde. Nous de C'est ça passe le pouvoir peut voir, même là, quand pas que n'y a pas de problème ça. ça. de la pas bien, ça, nous, là, après ça, 10 après, ça continue. Il faut aussi sait, on on on dit, ça, on actrice. Ça c'est déclaration Gary. après l'amour policier oui Et puis après assassinat Jovenel Moïse André Michel dans en politique non nous sommes tous qui était nous nou là la. <laughs> Voler monter voler descend tout autant on pas accepter cuite manger la caille pour manger Tout autant pas accepter vivre ensemble avec soge, utiliser soge, ou ap toujours na courir, ou ap toujours na problème tout autant ces moun la caillou ap vann, pour capable monter tout de pour prendre la rue quand même donc mesdames, mademoiselles et messieurs capable comprendre je jodi dis comment nèg dans pays d'haïti éliminer moun et policiers sa yo qui tombaient, <laughs> c'est pas une série de policiers Ce c'est pas une série de policiers vent qui arrivait sous genou yo, qui est tellement gras, papa ici même Grenada yo pas existe encore. Une série de policiers qu'on a regardé là au sent cintio presque cassé tellement vent yo, campes, yo kase, gros, c'est pas policier sa yo. Ça qu'on a dansé, c'est pas yon. Mais ça qui tombe yon, son série de policiers 24 sur 24, qui hein, ont entraîné. Qui ont résistance, qui ont capacité. Si toutefois, yon l'autre nation t'alèvons matin, on l'a attaqué. au oh moins yon été capable de faire 30 à 45 minutes, à tirer en attendant nous-mêmes, nous gardé pour nous, comment yon tiré pour nous prendre tout pour nous défendre le territoire. Mais c'est eux-mêmes, oui. Ils ont manger dans de conditions pour prendre le pouvoir. Est-ce que vous comprend Est-ce que vous comprend comment le pays a fonctionné Ce n'est pas n'importe qui, non? nous, ils ont choisi. Mais c'est moun qui ont la capacité. moun gens qui dans la capacité, les gens qui ont la capacité, moun gens qui ont la capacité, si nous le passé, eh bien, nous, en tant que fatra nous n'existons pas encore, nous devons nous défendre. Est-ce qu'on comprend? comprenez? Gon série des monde l'entrer dans la police pour jusqu'à ce qu'elle quitte la police ou jusqu'à ce qu'elle entre en bataille, zam qui n'a même pas jambe ti un cartouche. Ça fait protéger serviette ça pas dans ma lui mette se uniforme dans pour belle toile. Il va pas jamais chercher mes de ça. Mais c'est grain qui qui capacité qui capable mettre l'ordre là et lui y a éliminé. Parce que ça bon nous pas vouloir eux. Politicien yon pa vle donc population, responsabilité s'il vous plaît. M'bri ou en grâce, commence ouvri jour pour sa kap passe. pour l'autre exemple encore, M. Doval. Gon série de avocats ki fait vi yon ap vole. Gon de juges qui fait vi yon ap vole. Von justice, moun sa yon pa p'cham assassine yop. Parce que c'est une association volée, puissante comme ça. Mais grenouille, bataille pour que l'autre, ensemble avec discipline, pour que l'autre pays, c'est ce yop a éliminer. Et là, au final, il y a utiliser cadavre encore pour continuer à faire politique. Sal. Les gens qui sont capables, est-ce que nous avons problème ensemble avec eux Les gens qui sont tout autant, nous pas accepter pour nous mousser ce qui est capable, pour nous donner des mémoires. Papa, c'est n'a peu ce qui sont capables, pas là. La pense n'a pas jamais manger pour nous manger. Jovenel Moïse, la fait ceci, la fait cela. Nous faisons, nous mettons ensemble, nous crèpons, nous manger Je vous dis, les politiciens, ne pas d'oeil. C'est vous même qui au pouvoir. Gardez, nous suivons. Nous restons, nous gardons, gardez, les chien, les chènes, les chènes, les I love, My country, je t'aime, petit si pays ça, qui les n'a suspendu fait caca, semble de ma foudre dans l'état. Merci, politicien, merci, choisir pour tout ça qui fait nous maillot, ton écrasement. Against Nous avons 6 mois de faire caca. Sommes-nous pas foutre dans le temps. Merci pour les petits chien. Merci pour le choix. Pour tout ça qui fait nous mal. Ton écrasé, mon coup. Mettez-vous péter fiel. Et mettre vous péter fiel. Peut-être que nous avons de voler. Foot pète fiel, nous. quitte pays. On doit mettre fiel, Maintenant quittez sous-tête, li tombé sous épaule. Mesdames, messieurs, et messieurs ou quoi c'est causé? -ce Comme on connaît pendant dernier moment, tout pays des Caraïbes là, chercher comment? pour jouer une solution avec insécurité. Tu comprends? Caricom, et Jamaïque, Bahamas, etc. Mais nous Capiboué pendant dernier moment, tout grand pile compatriotes nous cap le pays d'ici, cap en bas, cap terre pour rentrer Bahamas. Ouais comment traitement y va? Eh bien, un ministre des Affaires en étrangères Bahamas a qui déclarait qu'il y a deux pays en Afrique qui souhaitaient porter à aux PNH là pour combattre l'insécurité dans le pays d'Haïti. Mais question qu'a poser, est-ce que ministre en fait là, c'est les mêmes qui ministre en Affaires étrangères pays d'Haïti pour annoncer qualité nouvelle ça Ça il n'a prend pas à tra maintenant dans notre pays là. Elle n'a pas pas de baler, oui avec tout le terrain où l'autre monde ça, eh nous masser ça non prend ça la, ici là à la tête la avec aite. bon kounya la question pour poser peu paysien et si des pays sa yo ces pays qui ta gagné Ebola ensemble avec la fièvre dengue Ma kaché di ou, sa yon pi red passe cholera. Et plus passé 10 800 compatriotes nou te morti na choléra Et jusqu'à présent, l'ONU pouko jan dédommage famille sa yo. Tout sa se nan pas décidé de travail nou. Nous craser la, mais pour pou demander l'autre lot si Nous refuse krut manger la kaye. Nous refuse utiliser sa ngen pou nou demander de, de yon. Et y kounya la, l'autre la kampe la, caille ka il dou gen de, ka bo ed. mini santé sante a déjà pa viv sante déjà Ki jan ou bra l'fe? Ma che che che pa cham, sans soupe. M vle quitter ou acti parol sa. Le wap chercher, wap trouve son, wap tombe son bon. Konsa ça ka tombe sou sous ou Mais de pou chache wap jwenn, quand même et ne chercher che che, che, che, che l'on pi go bay piès yes, moun responsable kit c'est positif qui négatif mare ka ou se dents prend balou au fond parce que c'est ou que t'ap chèche, si ou joine eh bien ou pa gen pou play en tout cas c'est triste frères et bien-aimés pour kaï papa bonje, ou décider se pommes pourries pour manger moi vous merci parce que t'as suivi avec attention merci pour fidélité ou ak patience ou je problème vous dire que je vais vous que je vais même celle que c'est vais vous dire que je vais vous la que je de vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que on vais